Aujourd'hui, un chef d'entreprise peut agir sur trois vecteurs pour réaliser des économies. Le vecteur technologique, le vecteur technique et le vecteur comportemental. Par exemple, on peut remplacer les ampoules à incandescence par des LED pour agir sur le vecteur technologique. On peut installer un capteur de mouvement pour agir sur le vecteur technique et on peut installer des pictogrammes à côté des interrupteurs pour agir sur le vecteur comportemental. 3GE vous accompagne dans ces démarches.